Pour calculer le seuil de rentabilité d'une entreprise, il faut tout d'abord réaliser un compte de résultats qui va distinguer les charges qui sont variables en fonction de l'activité et les charges qui restent fixes à l'intérieur d'une capacité de vente de données. Exemple, pour un chiffre d'affaires de 1 million, on trouve des charges variables de 600 000. La marge sur charges variables est donc de 1 million moins 600 000, soit 400 000. On enlève ensuite 300 000 de charges fixes, on obtient un résultat de 100 000. Le seuil de rentabilité est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne fait ni bénéfice ni perte. Ainsi, le seuil de rentabilité rentabilité est atteint quand la marge sur charge variable couvre exactement le montant des charges fixes. Ici 1 million de chiffre d'affaires génère 400 000 de marge sur charge variable. Pour trouver le seuil de rentabilité qui va générer une marge sur charge variable égale à 300 000, on divise par 400 000 et on multiplie par 300 000 le chiffre d'affaires de 1 million. Le seuil de rentabilité s'établit à 750 000. On peut également trouver le seuil en divisant les charges fixes par le taux de marge sur charge variable. Pour aller plus loin, visionnez nos versions longues.